Attends, j'ai pas dû capter là, répète-moi comment on se sert de ça. Ça, tu le mets dans ta bouche, il y a un tuyau, la morve elle passe dedans, tu mets ça dans le nez du bébé et t'aspires. Quoi <rire> Non mais il y a un filtre, ça pas directement dans ta bouche. Ah bah j'espère bien, ouais. On est en 2018 et il n'y a pas quelqu'un pour inventer un truc moins dégueulasse. <rire> on va sur la lune mais on aspire la morve d'un bébé avec la bouche. <rire> le Kokuna Baby c'est quoi encore cette escroquerie là C'est pas une escroquerie, c'est un petit couffin dans lequel il se sent comme dans un cocon. Mais comment il peut savoir ce que c'est qu'un cocon le, le bébé Ah oh, arrête, il se sent comme dans le ventre de sa maman. Mais non, ça n'a rien à voir dans le ventre de sa maman, il flotte, il n'est pas allongé sur un matelas. Ouais mais il retrouve une sorte de tranquillité, une sorte d'apaisement, une chaleur, comme dans le ventre de sa mère. En moins humide hein. Bon tu me soules c'est flippant la seringue d'oliprane là, en fait on essaie de les traumatiser euh, le plus tôt possible c'est ça Le liniment d'acrème quoi C'est hyper naturel en fait, c'est un mélange de chaux, de cire d'abeille et d'huile d'olive C'est une sorte de vinaigrette et on paye ça à 15 balles Putain ça sent super bon, pourquoi il a pas ce goût là le d'oliprane adulte Je peux en boire Non, Puis les body et les pyjamas là faudrait qu'on en parle non Sérieux, les boutons c'est n'importe quoi, il y en a où les boutons se croisent devant, derrière, en dessous, euh, au niveau des pieds Il y en a où il y a des boutons à l'intérieur, cachés euh, sous les bras Et celui-là, je t'en parle même pas, ils se sont dit on va pas mettre de boutons sur celui-là Sérieux, les stylistes des body c'est des, des gens qui ont pas d'enfants, ils en ont rien à foutre Ouais. En attendant, c'est toi qui vas les replier Quoi ah non mais je pensais que l'accouchement ce serait le pire truc pour désexualiser mais j'avais pas du tout pensé au tirelet. Oh la vache... puis en plus ça fait un bruit d'essuie-glace, c'est bizarre. Arrête mmh, mmh, La vache laitière Du coup pour les couches on fait quoi On prend les plus connus Non, je te l'ai déjà dit, dans les plus connus il y a des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des quoi C'est des composants dérivés du pétrole qui sont classés cancérigènes par l'union bucodentaire. Mais je comprends pas pourquoi les gens ils achètent ça alors Ouais parce que ça fait 30 ans qu'ils voient la pub à la télé avec les jolis bébés alors du coup euh, voilà ils achètent Toi même je pense que tu te serais trompé Ce qui est dingue c'est qu'en France pour le moment il y a que deux marques qui ne possèdent pas ce genre de produit dégueulasse à l'intérieur et en plus c'est le moins cher Ah non Ouais Donc les gens ils achètent la marque la plus connue alors qu'elle est chère et toxique Ouais c'est ça oh, On est très très con hein. hein Transat Je vois pas pourquoi ça s'appelle comme ça hein. Pour moi Transat je te boire de la piscine et là excuse moi mais c'est pas les vacances Ils disent qu'un transat c'est entre la poussette et le lit <rire> La poussette et le lit ouais, c'est un peu facile non La poussette oui sans roues, sans cadre, sans rien Et puis le lit pareil hein, sans matelas, sans sommier Je vois pas à quoi ça sert vu qu'on a déjà un coconut baby <rire> Bon du coup je te la laisse, je vais faire des courses Ouais t'inquiète je vais la foutre dans le transat A tout à l'heure Regarde ce système de ouf que j'ai inventé. J'aurais pas dû faire des études d'ingénieur par hasard. Regarde comme elle est heureuse, comme elle est contente de passer du temps avec son papa. C'est qui le patron